ma vie, quelqu'un qui a laissé une trace dans ma vie et qui m'a donné envie de connaître de plus près ce Dieu. Bonjour, la marche pour Jésus est l'occasion pour les chrétiens de toute sensibilité, de toute dénomination d'aller à la marche. Mais Jésus lui répondit, si tu connaissais le tour de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et les commandements de l'Éternel, et que tu es allé après les Baals ». Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi à la montagne du Carmel et aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté, qui mangent la nulle est dupe C'est toc toc, déjà présent Dans le ventre de sa maman Ça te choc et pourtant, quel parent N'a pas vécu ce divertissement Hormis ceux qui malheureusement Des fois du sang, on va dire Ah, j'aime pas ça, mais, mais Jésus ça lui hein? Puis à cause de ses blessures en fait, ben, c'est ça qui fait qu'en fait aujourd'hui tu peux, il peut te pardonner, en fait. Mm -hmm. Tu sais, tu dis te parler à Dieu, mais en fait, Jésus, ce qu'il a fait à la croix... cest à dire, Seigneur, je ne sais pas comment je vais faire. Je ne je sais pas, je n'arrive pas, Seigneur, à annoncer l'évangile, mais je t'en supplie, mets un feu dans ma vie. Mets un feu sur moi, fais quelque chose de nouveau. Envoie-moi, Seigneur, sauve des âmes. Et quand j'ai commencé... Il y a quelques mois, nous avons commencé à traduire nos 365 histoires dans la langue des signes français, qui s'appelle LSF. C'est un gros travail et en même temps, beaucoup de gens... le régime nouveau de l'esprit quelle victoire Quelle grâce Et non plus sous le régime ancien de la lettre de qui s'appelle « C'est si bon. Donc, je vais faire un tutoriel qui va vous expliquer comment... demander l'avis de l'enfant. Chose que ma grand-mère n'aurait jamais faite. Faites pardon. Et la grande question aujourd'hui, c'est Comment être un bon parent Est-ce qu'il existe quelque part So Don't know to the messiah. Oh, no. Comme une What the messiah